ans, j'avais demandé justement à l'Indra tout ça pour faire des recherches de la qualité de la feuille, la variété des mûriers que, que j'ai en ce moment, savoir euh, parce que vous verrez sur le terrain, il y a plusieurs variétés, mais que je ne connais pas. Et, et puis il y a des variétés qui sont plus euh, appétantes que d'autres pour l'animal aussi, ça, je l'ai constaté, qui apportent davantage, je pense. Et puis euh, ces dernières années, je m'aperçois qu'il qu y a un problème qui est en train de s'installer. J'ai quelques mûriers qui crèvent aussi. Donc savoir, ça serait bien de faire des recherches là-dessus, pourquoi ils crèvent. Si c'est la sécheresse, si c'est une maladie, ça je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, mais il en meurt un par an à peu près sur les parcelles. Et donc, les symptômes et eh bien il crève, euh, on ne sait pas pourquoi l'année d'après il ne reprend pas, il ne refait pas la feuille. On ne le voit pas en période d'été. Alors je ne pense pas que ça soit la sécheresse parce que sinon ça se verrait euh, directement sur la feuille. Et après euh, c'est sûr que j'aurais aimé euh, approfondir la, la valeur nutritive de, de cette feuille pour mes animaux et voir comment on pouvait aménager, vu qu'on s'aperçoit que le châtaignier disparaît aussi. Et à l'époque on faisait de la feuille de châtaignier, mes parents taillaient les châtaigniers à fruits. Au mois d'août ça se taillait aussi, avant les fruits. Et ça faisait un apport supplémentaire en feuilles, qu'on qu a perdu plus ou moins, parce qu'il y a de moins en moins de fruitiers et châtaigniers. châtaignier. Et pourquoi pas développer le mûrier? à cette période-ci puisqu'on va vers un réchauffement climatique et peut-être lui il arriverait à, à supporter ce changement climatique plus facilement que les autres variétés d'arbres. On a le, le frêne qui prend le dessus aussi, on s'aperçoit que les frênes il en sort un peu partout. Pour, mais là non plus je ne sais pas la valeur qu'a le frêne, ça me paraît plus fort que le murier, non parce que, ou alors moins appétant parce qu'elle ne s'y si jette pas dessus comme le mûrier. J'avais eu un technicien dans les années 90 qui est parti à l'étranger, sinon lui il aurait, il aurait abouti le projet, mais il est parti sur la soie à l'époque. Donc il a arrêté, le, il était à l'Indra, à Montpellier, je ne me souviens plus son nom, et qui était à fond là-dessus, à l'Indra, et qui avait proposé, on avait fait des relevés parcellaires, il avait choisi des parcelles où on aurait planté comme de la vigne, le mûrier. Et à ce moment-là j'aurais fait pâturer au printemps et pâturer au mois de septembre. Ça me faisait moins de travail, mais bon, à un moment donné, il faut quand même le tailler, hein. c'est comme une vigne. On l'aurait mené comme une vigne en fait, et on était parti là-dessus, et puis euh, le, ça n'a pas, pas abouti parce que ce technicien est parti ailleurs et, et personne n'a suivi son projet. Mais j'aurais bien aimé, euh, j'aimerais bien essayer ce système de, de plantation sur des parcelles qui ne sont pas mécanisables, et ça permettrait d'avoir des prairies naturelles dessous tout en ayant le mûrier. Ça, ça j'aimerais bien le voir. Et au niveau aussi euh, effet euh, paysagiste, c'est magnifique.